Psaume, chapitre 64 Au chef de cœur, psaume de David Ô oh Dieu, écoute ma voix plaintive, protège-moi d'un ennemi qui me fait peur. Et mets-moi à l'abri des complots des méchants, et des intrigues des malfaisants. Comme une épée, leur langue est aiguisée et ils décochent leurs propos venimeux comme des flèches. Ils tirent en cachette sur l'innocent. Ils le visent soudain, sans éprouver la moindre crainte. Ils s'enhardissent dans leurs mauvais propos, ils se concertent pour bien cacher leur piège, en se disant, qui s'en apercevra. Chacun combine des mauvais coups. Nous voici prêts, notre plan est au point. Oui, la pensée intime, le cœur de l'homme est un gouffre profond. Mais, Dieu leur lance soudain des flèches. Ils sont frappés, leur propre langue cause leur chute. En les voyant, chacun secoue la tête, et tous les hommes sont pris de crainte, et ils proclament l'œuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions. Quand l'Éternel, le juste, trouve sa joie et son refuge, et tous les hommes droits, s'en féliciteront. Psaume, chapitre 57. Au chef des chantres, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô oh Dieu, aie pitié de moi. Car, en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut. Au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dans la lance, et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô oh Dieu Que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô oh Dieu Mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme Réveillez-vous, mon lutte et ma harpe Je réveillerai l'aurore Je te louerai parmi les peuples, Seigneur Je te chanterai parmi les nations car, ta bonté, atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité, jusqu'aux nuées. Élève-toi sur les cieux, ô oh Dieu. Que ta gloire soit sur toute la terre. Psaume, chapitre 62. Au chef de cœur, à Yedutoun. Un psaume de David. C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, et mon sauveur. Il est ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous, tous ensemble, vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre comme un mur qui s'affaisse. Ou comme une clôture qui cède à la poussée Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre. Mon espoir vient de Lui. Lui seul est mon rocher, et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui. Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes tous ensemble, ne sont que déception. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tout moins que rien. Ne comptez pas sur la violence. Ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, et il l'a répétée, et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté. Car tu rends à chacun, selon ce qu'il a fait. Psaume, chapitre 67 Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume. Quantique. Que Dieu ait pitié de nous, et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face. Afin que, l'on connaisse sur la terre ta voix. Et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô oh Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Car, tu juges les peuples avec droiture. Et tu conduis les nations sur la terre.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 Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu, que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre, se prosterne devant toi, et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable, quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer, en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors, nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement, par sa puissance. Ses yeux, observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Et, il n'a pas permis, que notre pied chancelât, Car, tu nous as éprouvés. Ô oh Dieu tu nous as fait passer au creuset, comme l'argent Tu nous as amenés dans le filet Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau Tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau Mais, tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance J'irai dans ta maison, avec des holocaustes J'accomplirai mes vœux envers toi Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes Et ma bouche, les a prononcées dans ma détresse je t'offrirai des brebis grasses, en holocauste, avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais, Dieu m'a exaucé. Il a été attentif, à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière, et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Psaume, chapitre 7. Complainte de David. chantée à l'Éternel, au sujet de Cusque, Benjamite. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge.